Euh, bienvenue, bienvenue à Vox Days Luxembourg. Allez, on fait. Ouais une deuxième fois. Mais, une deuxième fois, mais réveillé. Bienvenue à Vox Days Luxembourg. Ouais mieux, mieux. Alors, on a une journée qui est assez blindée en conférences aujourd'hui. Le rythme va être assez soutenu. Euh, J'ai quelques slides à vous présenter. Ensuite, on a une autre. Que je parle en continu en fait pour que ça coupe pas. <rire> et euh, donc euh, quelques slides à présenter. Après on a une super keynote euh, que j'introduirai après, donc je ne vais pas en reparler. Et, euh, et ensuite on, on a toute une série de conférences dans les trois salles et ici aussi. D'accord. Donc euh, vous avez tous dans vos sacs. J'en parle après, mais regardez déjà tous les schedules sont disponibles dans des flyers dans vos sacs. Là, ça coupe pas. Ah ouais, quand même. Bonjour, bienvenue à Devoxment. C'est une blague. Pour un. Bienvenue à Vox des Luxembourg. Alors, euh, donc là, vous avez tous les tweet handles et tout ça. Donc le hashtag Vox Si vous jamais vous tweetez, ça vous arrive. Un petit peu d'historique, je vais essayer d'expédier de, un peu tout ça quand même, mais on va en parler quand même un petit peu. Euh, L'histoire du Yajug, dont le Yajug a été euh, fondé il y a un paquet d'années maintenant, un peu plus de dix ans je pense, ou une dizaine d'années, non hein Je ne dis pas de bêtises. Avant il y avait déjà le Luxembourg Jug euh, qui existait déjà depuis au moins quatre ans, et euh, mais bon, il y a eu des problématiques de nommage et ainsi de suite, donc ça, le nom n'avait pas été gardé, et donc le, juste pour le fun, hein, le Yajug, c'est Yet Another Jug, encore un autre jug. Et, euh, donc en 2013, les clés qui amènent à VoxD. Là, c'est juste pour bien vous endormir avant la keynote. Euh, en 2013, on a inclus des sponsors au Yajug. Et, euh, et on s'était dit, bah, c'est vrai qu'avec maintenant qu'on a des sponsors et donc euh, des finances un peu plus stabilisées, on va dire, au niveau du Jug, ça serait quand même intéressant de faire un événement sur une journée et pas seulement des événements le soir. Euh, combien parmi vous vont, vont au, au Yajug Ouais, pas mal quand même. Combien vont venir régulièrement maintenant Les mêmes, d'accord, sympa. <rire> C'est déjà bien, continuez, ne hein, <rire> pas vous décourager. Euh, on, donc, on a décidé de, de faire un événement sur une journée, mais on n'avait pas encore d'idée de comment le faire. Enfin, on avait des idées un peu informelles. Et en 2015, il euh, y a euh, des, des transfuges, on va dire, de, des équipes de Devox, euh, en, en Belgique notamment, qui ont, qui ont commencé à lancer une initiative qui s'appelle Vox Days. Donc, Vox étant un anagramme de Devox. Et, euh, et donc, ça nous, ça, ça nous a fait un peu cogiter. Et puis. Euh, à l'été 2015, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de joindre la franchise euh, Vox Days pour le Luxembourg, parce que ça nous donnait une structure, une visibilité aussi, hein, et, puis, euh, et puis des contacts avec des personnes qui organisent des événements équivalents. Donc ça nous donnait déjà une sorte de dynamique plus, euh, plus facile pour lancer notre truc. Et en novembre 2015, donc, on, a, on a signé le contrat pour cette franchise avec euh, Marc Ezel qui est responsable de Vox Days. En termes d'organisation, bah, il faut se rendre compte que là, c'est 12 personnes qui ont organisé l'événement sur leur temps perso. Donc... Euh, on parlera de l'équipe rapidement après, mais c'est vraiment que, quasiment que du temps perso. Et aussi un peu de temps gracieusement donné par nos sociétés respectives. Enfin, gracieusement. C'est très gentiment donné. Euh, les outils, ça, parce que les jeux ici, on est quand même un petit peu geek, on aime bien les outils. Donc on a utilisé Google Apps, Web Accounting, Hangout, des intégrations Slack Zapier, pour qu'il y ait des notifs dans tous les coins, pour qu'on soit stressé toute la journée à recevoir plein de, de pings. Une application CFP qui est celle de Devox, euh, faite euh, par Nicolas Martignol, ici présent, euh, en Play Framework, Redis, Elastic Search, hostée par Clever Cloud, euh, euh, dont, dont le prochain speaker est le CEO. Euh, et donc c'est du Push, euh, Blue Green Deployment, c'est formidable. Mais je suis sûr qu'il a un ou deux slides là-dessus. <rire> euh, le site Vox Days euh, lui-même est hosté par Vox Days. Ça c'est pour tous les détails qui vous intéressent, oui ça vous intéresse Levez la main, ceux que ça intéresse. Bon, bah pour cela, je continue. Euh, les inscriptions, Your Plan, Eventbride. Donc Si jamais vous avez besoin de faire un, un événement concurrent, faites-le ailleurs qu'à Luxembourg. Avec les mêmes techniques. Donc Pour le programme, on a 4 tracks dans 4 salles, ce qui sur une journée est beaucoup. Et en même temps, on vous donne pas mal de choix, de très bonnes conférences. Allez partout, euh, il y a plein de places dans toutes les salles, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas autant de place que dans celle-ci, évidemment. Et il y a aussi des, donc il y a quatre tracks dans les trois salles collatérales et ici. Euh, il y a 17 conférences de 45 minutes. N'oubliez pas, sur le temps dure pas à midi, il y a six quickies, qui sont en général des super présentations de 15 minutes, enfin, sauf une. <rire> et euh, non, il, y a suffi, il y a des quickies, donc c'est des bonnes présentations. Vous pouvez prendre des pastabox qu'il y aura à midi et les emmener dans les salles pour, pour aller regarder les quickies. Tout ça, vous pourrez regarder ça assis et puis, euh, et puis en même temps profiter de leur présentation. Six tools in action l'après-midi ici, dans la salle de keynote, ici il y aura, il y aura des tools in action, donc c'est 25 minutes, il y en a six qui sont enchaînés comme ça avec quand même quelques pauses, hein. mais pas beaucoup pour les speakers. <rire> et euh, Deux keynotes, une qui va avoir lieu dans quelques instants et une en fin de journée, alors surtout partez pas trop tôt, j'en reparle juste après. Pour, si vous voulez accéder à vos schedules depuis votre mobile plutôt que sur le papier, parce que vous l'avez quand même en papier au cas où on n'est pas de réseau, quoi. Euh, vous avez l'application VoxerIn, qui, qui a, actuellement a plus que, que le Vox Days Luxembourg dans, la, dans les événements à venir, donc c'est très facile à trouver en plus, euh, et euh, où il y a tout le schedule disponible en, sur mobile. Euh, tout est filmé, même les bêtises que je suis en train de dire, euh, et sera disponible en ligne la semaine prochaine sur un channel YouTube. Donc suivez le, le tweet handle, et puis on, on tweetera ça, on essaiera de broadcaster l'information sur où ça se passe. Euh, les sponsors qu'on remercie grandement, donc un sponsor premium cette année, qui est Sphere, euh, qu'on remercie parce que c'est les, les seuls à avoir pris cette option cette année, c'est quand même assez important. Et, euh, et on remercie beaucoup tous les autres sponsors euh, qui sont tous présents, donc vous avez dû voir en entrant, bah, tenir, vous ne pouvez pas louper, hein, c'est le chemin d'accès. N'hésitez pas à aller les voir, à les poser des questions sur leurs produits, solutions, ainsi de suite et euh, ils sont tous présents ici. L'équipe, je ne vais pas nommer tout le monde, mais en tout cas, merci à l'équipe, bravo à l'équipe personnelle, parce qu'il y a eu pas mal de, pas mal de travail et d'investissement. On, on y a tous passé pas mal de temps. Euh, pour les pauses et lunchtime, il euh, y a des pauses de, de 15 minutes à 10h, 15h et 17h, et une grosse pause repas de 12h30, enfin, c'est 12h15 en fait, Exactement, à 13h45 pour être précis, il y a deux slots, deux petits bouts de transition entre les deux pour décompresser et se repréparer après. Mais le lunch est 12h30, 13h30, c'est dans le hall et manquez pas les quickies pendant le lunch. Les sacs du conférencier, si vous en avez pas eu normalement, c'est peu probable, demandez à l'accueil. Il y en a un par personne et il y a le schedule papier à l'intérieur et 8 goodies. Yay. Ce soir, si vous ne si vous, vous êtes pas inscrit, il y a le Meet Greet donc qui est a la brasserie de l'Abbaye de Neumuster à 21h30. Euh, boisson, canapé, apéritif et tout ça au, offert par, le, par l'Unatech, qu'on remercie, euh, qui est sponsor sur ce, ce Meet Greet et, et le Yadjug, donc nous aussi. C'est ouvert à tous, donc vous pouvez inviter des collègues qui n'ont qui pas pu venir au Yadjug à venir boire un verre ce soir. On sera juste en dessous du feu d'artifice. donc euh, Ça va être plutôt très sympa, je pense. Quelques chiffres rapidos, parce que peut-être qu'au niveau timing, je suis un peu just. Non, ça va encore. Euh, les chiffres, parce que c'est toujours important, les chiffres, et j'en ai pas beaucoup. 300 participants, 2400 goodies. Euh, le budget est OK, parce que bah, toutes les factures émises ont été presque payées à temps, et toutes les factures reçues ont été presque payées à temps. Donc pour nous, c'est OK. Euh, L'année prochaine, alors facile à retenir, sauf cas de force majeure, c'est la même date. Et peut-être prévoir la veille si jamais d'aventure on décidait de faire ça sur deux jours. Mais euh, en tout cas, on, si c'était le cas, on fera, on fera une formule un hein, jour, deux jours. Quoi. Maintenant, quelques mots sur les keynotes avant de, avant de passer la main aux au speakers de la keynote, justement. Alors, je vais commencer d'abord par parler de, de, celle, de celle qui ne va pas avoir lieu maintenant. On a euh, Thomas Guenou, de, de, il m'engueulera, il me si, tapera dessus si je l'ai mal dit qui est de, de strip. donc euh, Son collègue Étienne Isartiel a fait un live drawing juste avant, pour ceux qui ont vu. Et ils, sont, ils ont un stand aussi, si vous voulez avoir des dédicaces de posters et, et compagnie euh, sur, euh, près des sponsors. Euh, il va faire une keynote assez marrante sur le métier de développeur sur base des dessins justement de strip. Donc euh, Surtout, ne partez pas à 17h et ainsi de suite, euh, et restez jusqu'au bout. Ça va être vraiment un bon moment. Et, euh, et donc Ce matin, bah, on a eu le live drawing, dont je viens de parler. Et maintenant, on va avoir... Euh, Quentin Adam qui va nous rejoindre pour une keynote disruptive sur le changement de cadre du métier de développeur, même si le titre, c'était n'était pas exactement ça. Euh, on, pas dire ça on va avoir juste deux secondes de branchement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. It's APDC and HDMI. Do we have uh, so much GMI or something? Merci beaucoup. Non, ça non. Franchement, ça marche. Waouh, génial. Donc euh, bonjour à tous.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 Même mieux, ça me permet de maintenir aujourd'hui un moyen de communication avec des gens que je ne vois pas tous les quatre matins. Je parle souvent avec Nicolas Martignol sur Twitter, pour autant, euh, on ne se voit pas tous les trois jours. Il a son travail, j'ai le mien, et je parle même pas de gens qui sont même pas dans le même pays ou le même continent que moi. Donc c est, c est, c est, cette idée était de dire, bon bah voilà, il y a l'informatique, ça va gérer les trucs virtuels.